En monophasé, le plus souvent la puissance maximale de compteur souscrite est de 12 kv -A, ce qui correspond à une intensité maximale de 60 A. Sachant que tous les appareils ne fonctionnent pas simultanément, c'est souvent largement suffisant. Si on opte pour le triphasé, l'alimentation électrique est alors distribuée sur trois phases. Les appareils électriques devront être alors répartis sur ces trois phases, ce qui implique une organisation très réfléchie du tableau de répartition. L'alimentation d'une installation électrique en triphasé s'adresse à de gros consommateurs d'énergie, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Les principales raisons d'être alimenté en triphasé sont une consommation égale ou supérieure à 18 kv -A, si par exemple on possède un petit atelier et des machines-outils, ou bien une pompe à chaleur. La seconde raison importante est une distance entre le compteur et l'habitation supérieure à 100 mètres car en monophasé, plus la distance est élevée, plus la déperdition d'énergie est importante. L'alimentation en courant triphasé à distance équivalente permet une réduction des pertes d'énergie par rapport au monophasé. Dans les deux cas, pour la jonction entre le compteur en limite de propriété et le tableau de répartition à l'intérieur de l'habitation, il faudra choisir des sections de câbles plus ou moins importantes en fonction de la distance et de l'intensité maximale demandée, pour éviter les chutes de tension. Branchement monophasé. Conducteur en cuivre. Conducteur en aluminium. Branchement en triphasé. Conducteur en cuivre. conducteur en aluminium. Quels sont les avantages du triphasé Hormis la réduction de perte d'énergie par rapport au courant monophasé, son principal atout est qu'il permet un meilleur fonctionnement de certains types de moteurs, des fours et plaques de cuisson professionnels, des pompes à chaleur ainsi que les chauffe-eau. Quels sont les inconvénients du triphasé Premièrement, du fait que l'installation électrique soit répartie sur trois phases, l'intensité demandée est aussi divisée par 3. Si en monophasé, vous optez pour une intensité maximale de 60 A pour toute l'installation, en triphasé, pour une intensité équivalente, cela sera réparti sur les trois phases, c'est-à-dire 20 A par phase. Ce qui génère souvent une propension à disjonter intempestivement, car sur chacune des phases, selon le calcul suivant, tension 230 V, multiplié par intensité 20A égale 4600W. Le dépassement sur une phase pour un abonnement de 12 kVA de cette valeur de consommation instantanée provoquera via le disjoncteur de branchement ou bien le compteur Linky une interruption du courant. D'où l'importance de l'équilibrage de consommation sur les phases. Secondement, le triphasé a un coût supérieur au monophasé du fait déjà que la partie fixe de la facture, l'abonnement, est plus élevée.